j'ai pas d'endroit sécurisé, donc je vais peut-être y aller à pied en courant, ou oh là il n'y a pas de trottoir, vous partez de, de Bourg-du-Lamantin, vous allez à Mangovusin, euh, un peu compliqué hein, pour les gens. Hein. Bon, donc là, en tant que promoteur de santé, on tanne un petit peu les politiques pour dire, écoutez, faites au moins sur le bord de la route des, des trottoirs, des pistes cyclables, etc. La meilleure piste cyclable qui ait lieu, en dehors de celle-ci, évidemment, c'était le TCSP avant que le bus passent, c'était hyper fréquenté, ça c'est un projet de promotion de la santé. On faisait du vélo, pas de crainte, hein. on partait de Fort-de-France pour aller à Carrère et on revenait, on faisait la vitesse, on marchait, on courait. Bon, maintenant ils ont mis des bus, bon, c'est dommage, hein. mais voilà, si on fait ça, ça nous invite à bouger, ça nous invite à appliquer les recommandations, manger, bouger. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser différemment maintenant On pense à la santé humaine. Maintenant, il y a un, un, un, un, un courant qui se développe, c'est une seule santé, ce qu'on appelle le one health. Une seule santé. Si ma, mon environnement se trouve en bonne santé, si les animaux avec qui je me trouve sont en bonne santé, moi je serai aussi en bonne santé. Donc, quand on fait des actions, si on fait une action sur les trois volants, le biologique, l'environnement, l'humain, on aura encore plus de répercussions. Donc une santé. Alors là, je fais un petit rappel pour euh, l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est ça. Hein, vous allez voir Pascal Pognon, c'est d'accompagner les personnes qui ont une pathologie chronique à se remettre en mouvement, à permettre à leur pathologie de continuer à vivre. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles je suis, c'est pas parce que je suis malade que je ne dois plus marcher, que je dois plus. Au contraire, toutes les études montrent que même si je suis malade, même si j'ai des problèmes articulaires, plus je marche plus j'augmente ma qualité de vie et plus je peux remettre de la force, là où il n'y en a plus, des, du, du liquide synovial, là où il n'y en a plus. Alors juste pour vous dire, et ça c'est une info, ça sera la dernière diaposité, la Martinique, la RS lance un programme qui s'appelle la Martinique Bouge. À partir de la semaine prochaine, il y a un appel à projet, donc, euh, je pense aux appâts par exemple, hein, euh, c'est euh, un petit concours sur des affiches, des slogans, parce qu'il y aura un label Martinique Bouge, des, des musiques, donc il faut aller sur le site internet et direct va accompagner les porteurs de projet pour créer ce genre de choses. Euh, création donc d'une musique, et une fois que la musique sera créée, il y aura après un autre concours, Flash mode Hop, on va tous se mettre à danser, on va se filmer et il y aura des prix aussi. Jusqu'en décembre 2022. Donc l'appel à la projet, la semaine prochaine, d'accord Donc n'hésitez pas à aller sur l'ARS, regardez. Je pense c'est pas combien il y avoir de sourds, de certains parce qu'il faut vraiment euh, vous mettre dans cette, dans cette dynamique Voilà, si vous avez des questions, donc je suis médecin, mais j'ai vu je n'ai pas parlé de médecine, je vais parler de, de tout, sauf, sauf de cela, mais c'est cet autre qui nous permet de mieux vivre. Vous avez quelques questions